Voilà, euh, Lucie, tu vas aller où en vacances euh, cette année-là On va à Manhattan Tu vas aller à Manhattan Ok, je te paye les billets pour aller à Manhattan Oh, trop cool Mais à Manhattan où ça Bah, à, eh ben, à Manhattan de la guerre de Bretagne oh.